bonsoir vous m'entendez bien on va donc pouvoir commencer il y aura peut-être des retardataires mais a priori il n'y a plus personne en vue donc, je vais rester autour du pupitre puisque la conférence est enregistrée pour être diffusée sur le web ensuite. Donc, moi, ce soir, alors, je m'appelle d'abord Samia Sani, Je travaille au Sanopolis depuis 20 ans maintenant. Et depuis la saison dernière, depuis l'automne dernier, euh, la création de l'association dont je vous parlerai tout à l'heure, j'ai changé un peu de fonction. Donc, je garde les mêmes fonctions dans le sens de... pour ce qui est tout ce qui est suivi, étude des mammifères marins. Mais je chapeaute maintenant le centre de soins euh, pour sa nouvelle mouture depuis l'automne dernier. Donc euh, cette conférence, euh, je vais vous parler de l'histoire des soins aux phoques à Ossanopolis et en Bretagne et son évolution. Alors évolution pourquoi Évolution en termes de pratique et d'objectifs du centre de soins et puis évolution aussi en termes de statut et de fonctionnement. Tout d'abord, un petit rappel sur le statut et l'histoire des phoques en Bretagne. <coughs> Pardon. Alors, il y a des fouilles euh, dans les dernières années qui ont été effectuées dans l'archipel de Molène. Et euh, au cours de ces fouilles, on a découvert des vestiges qui datent du néolithique à l'âge de bronze. Et euh, on a découvert notamment des, des poubelles. Donc, c'est des fosses hein, où les gens enterraient les restes de leurs repas dans lequel on retrouve beaucoup de coquillages et des ossements aussi de phoques qui ont été identifiés comme des ossements de phoques gris. Donc, c'était des animaux qui étaient consommés, donc qui étaient présents dans l'archipel de Molène qui était un peu différent à l'époque. Hein, le niveau de la mer était plus bas, mais c'était déjà un archipel. Donc, la présence de phoques est affairée au moins depuis 3000 ans, 4000 ans, en Bretagne, notamment dans la pointe du Finistère. Et puis, dans les années 60, comme un peu partout en Europe, enfin sauf au Royaume-Uni, mais en France, en Belgique, aux Pays-Bas, les phoques ont complètement disparu, enfin quasiment disparu du littoral, tout simplement parce qu'ils étaient intensément chassés, pas tellement pour être consommés, mais surtout parce qu'on les considérait comme des nuisibles et parce que ça mange du poisson. Donc voilà, on considérait qu'ils étaient responsables d'une atteinte aux ressources. Donc années 60, 50-60, il y avait quelques naturalistes qui s'intéressaient à la question, d'où le fait que dès 1961, ça a été le cas aussi aux Pays-Bas et en Belgique, les phoques ont été protégés, enfin, c'était un arrêté d'interdiction de chasse, parce qu'il y avait eu un cri d'alarme par rapport à la disparition de cette espèce de notre littoral. Et puis je vous ai mis ensuite les textes les plus récents par rapport à la protection, donc il y a eu un autre arrêté en 91, mais je ne l'ai pas mentionné, en 1992, ce qui est arrivé, c'est la directive Habitat qui apporte quelque chose de nouveau dans la protection, puisque dans la directive Habitat fun Flore de l'Europe, il faut mettre en place des sites protégés pour les espèces qui sont listées dans cette directive et notamment celles qui sont en annexe 2. Ensuite, on voit les textes nationaux évoluer en 1995 et puis c'est le texte de 1995 qui a été modifié en 2011, notamment par rapport à la notion de capture accidentelle dans les pêcheries pour inciter les professionnels à déclarer les captures afin que les scientifiques puissent mieux évaluer euh, cette problématique-là. Vous avez une vieille carte postale hein, de Trégastel, où on voit, euh, bon, c'était avant les années 50, ça, dans les années 50, ça, voilà, où, dès qu'on voyait un phoque, c'était le loisir d'aller le chasser. Quoi. Alors, Je disais que les phoques avaient disparu du littoral. Mais néanmoins, chaque hiver, enfin entre l'automne et l'hiver, on va dire entre le mois de novembre et février, comme c'est le cas encore aujourd'hui, on retrouve, euh, vous avez un endroit, c'est je crois Plozévette, et l'autre c'est l'Octudie, euh, des articles de journaux que j'ai retrouvés dans nos archives, qui datent de 59 et 62, où voilà, les gens s'interrogent, euh, qu'est-ce qu'ils veulent ces petits phoques Alors on essaie de les nourrir, on, on les remet à l'eau, <rire> on faisait ce qu'on pouvait à l'époque, les gens ne comprenaient pas bien ce qui se passait. Donc comme quoi c'est un phénomène qui date du coup, devant ce, ces deux choses, d'un côté, une population où on n'a plus vraiment de colonies, il y a quelques individus isolés seulement. Et puis, en période d'automne, enfin, entre l'automne et l'hiver, beaucoup de jeunes, d'ailleurs des jeunes plus nombreux que les quelques individus encore présents dans le secteur. C'est ce qui a fait qu'à Bretagne vivante, qu'on appelait SEPNB avant, il eh ben, y a des naturalistes qui ont créé un groupe mammifères marins. Je vous ai mis un des premiers numéros 1961, où on évoque la protection des phoques. C'était justement par rapport à la nouvelle arrêtée. Et puis, 1973, euh, dans les années 70, c'est les premiers travaux des premiers naturalistes qui se sont vraiment intéressés aux mammifères marins en Bretagne, où il y a eu un article sur les phoques en Bretagne. Et donc, c'est à partir de... Ce groupe mammifères marins de Bretagne Vivante, SEPNB, que les premiers travaux se lancent. Alors, on s'aperçoit qu'il reste des phoques gris, mais isolés dans les grottes autour d'Ouessant. Donc, c'est des zones un peu refuges pour les phoques. Et, euh, et les travaux commencent. Alors, avant de passer à la suite, pourquoi justement on retrouve tout le temps à cette période qui va en gros de novembre jusqu'en février des jeunes en difficulté. Alors, c'est lié euh, au cycle biologique du phoque gris. Alors, les phoques gris naissent à l'automne, donc selon les colonies. Hein, alors, les colonies les plus, euh, les plus nord, comme en Écosse, les naissances surviennent parfois en août. Hein, enfin, c'est même en août. Et puis, plus on descend vers le sud, plus un peu plus tard. Chez nous, en Bretagne, euh, la période des naissances, ça va être entre novembre et décembre. Donc, le jeune est allaité, euh, donc il naît Blanchon d'abord. Et il est allaité pendant 2-3 semaines. Alors à la naissance, il fait 15 kilos. Et puis au bout de 3 semaines d'allaitement, il en fait 45. Donc c'est un lait maternel très riche. Donc l'animal est très gras. Et puis au cours de cet allaitement, l'animal va commencer à muer. Et en gros, à la fin de la mue, lorsqu'il acquiert un pelage qui ressemble au pelage d'adulte, eh ben, il est sevré. C'est un sevrage brutal. C'est-à-dire que du jour au lendemain, sa mère ne s'en occupe plus. Et donc, le jeune est livré à lui-même. Alors, selon les individus, ils vont mettre plus ou moins de temps à se décider à aller en mer, puisque bah, c'est la faim qui les incite à aller en mer, puisque la nourriture n'est plus présente sur la plage ou sur la grève où il est né. Et donc, l'animal devra apprendre à chasser seul. Alors, bien que ce soit un mammifère, et un mammifère marin en l'occurrence, on n'a pas cette structure sociale comme on peut retrouver chez les cétacés, enfin comme on retrouve chez tous les cétacés d'ailleurs, où le groupe, la mère, les adultes du groupe, prennent en charge l'éducation du jeune. Euh, Ce n'est pas le cas. Et donc, euh, bah dans l'eau, euh, il y en a qui seront très dégourdis, qui vont réussir à s'alimenter, à chasser. À, euh, et puis, au cours de leur déplacement, euh, se, se retrouver dans des sites propices à la vie aux, pour les phoques gris. Et puis, d'autres qui échouent l'échec c'est de ne pas arriver à s'alimenter et donc euh, l'animal au début vit sur ses réserves graisseuses, mais au bout d'un moment, ça s'épuise. Hein. Et donc, il arrive toujours à un stade où l'état de maigreur est trop important pour que l'animal arrive à thermoréguler, c'est à dire euh, maintenir sa température à 37, hein, c'est un mammifère. Et donc, aller en mer, euh, ça devient trop coûteux en énergie. et Donc, c'est la mort qui attend ces animaux là. Alors, ce qui est compliqué en plus dans le cas du foc gris, c'est que ces naissances, je disais, elles surviennent entre novembre et décembre. Ce n'est pas une période propice, euh, dans le sens où euh, ben, c'est une période où le, la météo peut être très brutale. Hein, c'est souvent la période où il y a des, des grosses dépressions, des tempêtes, ce qui rend plus compliqué l'apprentissage de la chasse et de la nage. Et puis, en plus, ce n'est pas une période où les ressources euh, ne sont pas très abondantes. Hein. En général, l'hiver, il y a beaucoup d'espèces qui regagnent le large, se dispersent, alors qu'au printemps, c'est l'inverse. Beaucoup d'espèces, pour la reproduction, se regroupent, hein, tous les poissons pélagiques, etc., et sont présents près des côtes et plus faciles à chasser. Donc voilà ce qui explique euh, cette mortalité. Hein. Dans les grosses colonies britanniques, on estime que 50 il y a 50 des naissances chaque année qui sont vouées à l'échec. Alors en même temps, c'est une stratégie de l'espèce, hein, puisque la femelle gris, à peine a-t-elle fini son devoir, qu'elle s'accouple de nouveau pour avoir un petit l'année d'après. Donc chaque année, elle peut avoir un, un jeune. Alors que chez les dauphins, par exemple, donc chez les cétacés, il y a une prise en charge des jeunes, mais la femelle ne se reproduit pas tous les ans, puisqu'elle va l'allaiter parfois pendant deux ans, et ensuite, l'éducation dure encore quelques années. Donc, elle a un petit, des fois, tous les 3-4 ans. Mais le petit a plus de chances de survie que dans le cas du gris. Donc, c'est deux stratégies complètement différentes. Alors, on arrive au, centre de, au soin aux phoques. Alors, ça a commencé justement sous l'impulsion du groupe Mammifères-Marins de Bretagne, de notre directeur qui vient juste de partir à la retraite, Eric Usnou, qu'on voit là, qui était à l'université à l'époque. Et l'université avait accepté qu'il y ait un petit local. Vous voyez, c'est un grillage avec un petit bassin pour soigner les premiers phoques. On voit que les techniques de contention et puis les gestes ne sont pas très assurés. Hein. <rire> Il a fallu apprendre, donc ça s'est fait un peu sur le tas. Ici, on voit un des premiers relâchés. Donc, ça, c'était dans les années 80. Alors, l'idée de départ, c'était de soutenir la population locale de Fougères. c'est-à-dire en réhabilitant, en soignant des jeunes, en les relâchant, en les réhabilitant. Euh, l'idée, c'était qu'ils viennent étoffer, euh, soutenir la petite population euh, résiduelle, on va dire, qu'il y avait en Bretagne. Et puis, en 88, sous l'impulsion d'Éric bah, Hustou, qu'on voit ici, et puis de Jean-Paul Alaise, qui était également à l'université de, de Bretagne occidentale, est née euh, l'idée d'un centre de la mer. D'ailleurs, il y a une association qui s'est créée, qui s'appelait la Maison de la Mer, pour créer un, un centre de culture scientifique et technique dédié à la mer, avec aussi euh, l'intention d'avoir un centre de soins pour phoques et euh, un service qui fasse des suivis sur les mammifères marins. Et c'est comme ça qu'en 88, le chantier d'Océanopolis a commencé et l'ouverture au public s'est faite en 90. Mais juste un an avant, le centre de soins, lui, était déjà fonctionnel. Voilà, on voit Jean-Marc aussi, qui est retraité depuis cette année. On voit ici Eric Husneau, dont j'en parlais. Vincent Ridoux, qui a travaillé ici, mon prédécesseur, qui est maintenant à l'Université de La Rochelle. Et puis le docteur Raymond Duguy qui est décédé euh, il y a quelques années, qui a créé euh, le, le CRMM, le Centre de recherche sur les mammifères marins. Et donc C'était la création du réseau national échouage qui a démarré dans les années 70, hein, fin des années 70. Vous voyez, tout ça est très lié. Alors, les premières lâchées se faisaient en rade de Brest. Bon, ça s'est fait un peu au début, puis ça a été abandonné pour des raisons toutes simples, c'est que l'idée de départ de la rade de Brest, pourquoi On s'est dit, bah, ces jeunes phoques qu'on réhabilite, on va les relâcher dans un endroit où la nourriture est facile à capturer, qui est à peu près calme, avant de regagner le large. Le problème, c'est que la rade de Brest, il y a beaucoup de plaisanciers, beaucoup de filets, et beaucoup de phoques réhabilités se faisaient prendre dans les filets. Donc, ça posait un problème, et donc, finalement, on a décidé plus tard de les relâcher sur la côte nord. On arrive dans les années 2000. Vous voyez que déjà les tenues de travail ont évolué. Il y a des équipements de protection individuelle qui sont plus renforcés, tout simplement parce que, à force de travailler au centre de soins, on a fait de la veille sanitaire. On s'est aperçu qu'il y avait des maladies qui pouvaient être transmises à l'homme. Je vous en parlais tout à l'heure. Donc, on a mis en place de la veille sanitaire à partir des prélèvements qu'on faisait sur les phoques en clinique. Et puis, l'idée, c'était d'améliorer les connaissances en termes de pathologie et puis surtout de zootechnie, comment traiter, comment manipuler les animaux euh, en se disant que ça pourrait être utile aux phoques qui sont captifs et présentés au public ici, hein, qui seront eux, jamais réhabilités puisque les animaux sont en captivité. Euh, voilà pour cette évolution. Je crois que je voulais vous dire autre chose, mais j'ai oublié, mais ça viendra tout à l'heure. de la. Oui, bon. Voilà, donc, euh, une évolution. Alors oui, euh, et, voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Euh, on s'est plus orienté sur la veille sanitaire et puis euh, essayer d'améliorer les, les techniques de zootechnie, puisque, et je vous montrerai des exemples tout à l'heure, on s'est aperçu que le nombre de phoques qu'on relâchait était très important. On est arrivé aujourd'hui à près de 600 animaux réhabilités. Euh, le nombre de phoques qui ont été réhabilités est bien supérieur au nombre de phoques qui constituent la population à la pointe de la Bretagne, c'est parce que la plupart des fois qu'on réhabilite qu ne s'installent pas. Donc, ce n'est pas eux qui contribuent à la dynamique de la population locale. Et donc, on sait que la partie euh, réhabilitation, conservation, euh, elle a été, ça a peut-être été le cas au début, mais ça, ça ne l'est plus depuis longtemps. Et donc, on a réorienté la politique du centre de soins sur de, plutôt de la veille sanitaire. Voilà pour ça. Et après, autre évolution, c'est la plus récente, hein, c'est ce que je disais au début, c'est qu'en 2016, fin d'année 2016, Océanopolis, plus le groupe Mammalogique breton, la Ligue de protection pour les oiseaux et Bretagne vivante, SEPNB, se sont associés pour créer une association, donc type euh, loi 1901, euh, pour gérer tout ce qui est euh, centre de soins. Alors, euh, on a appelé ça centre de centre de soins et de conservation de la faune aquatique de Bretagne, puisqu'il ne s'agit pas aujourd'hui uniquement de, de, la, de la problématique phoque, mais de euh, aussi pouvoir gérer les loutres, puisque ces dernières années, la population de loutres, elle aussi, recolonise euh, ces milieux. Et que euh, ces dernières années, on a eu euh, jusqu en tout trois loutres, hein, localement, des, des jeunes loutres, des loutres ce qu'on appelle des loutrons, qui étaient en difficulté. et Or, euh, dans la région, il n'y a pas de centre de soins pour loutres. Donc, l'idée, c'est à terme, c'est avoir l'habilitation pour le soin aux loutres, mais aussi pour les oiseaux marins, mais en tant que centre de transit. Alors, avec un certain nombre d'objectifs que je vais vous lister, hein, la prise en charge des animaux en détresse, ce que je disais, hein, que ce soit les mammifères marins, donc les phoques plutôt, aquatiques, c'est pour les loutres. Et puis, les oiseaux de mer, c'est pour euh, qu'on soit un centre de transit, hein, puisque l'expérience montre que les oiseaux qu'on nous amène ici, on les conditionne et puis on les fait rapatrier tout de suite euh, au centre de soins le plus proche de l'ALPO, qui est à l'Île-Grande. Et bien souvent, les oiseaux arrivent euh, morts et il aurait fallu les garder, ne serait-ce que 24 ou 48 heures, les réhydrater un peu, peut-être commencer à les nourrir, les faire inspecter par un vétérinaire, pour qu'ils aient plus de chances d'arriver en meilleur état au centre de soins où ils vont recevoir vraiment des soins approfondis. Donc, là aussi, on va demander une habilitation pour être centre de transit aux oiseaux marins. On récupère aussi, sous la coupelle de cette association-là, le, le suivi des échouages à l'échelle régionale dans le cadre du réseau national. Chose qui était assumée par le service mammifère marin avant, euh, comme le, les soins aux phoques. Donc la veille sanitaire, elle reste d'actualité à partir des animaux échoués, morts dans le cadre du réseau échouage, mais aussi vivants lorsqu'on a des animaux en soins. Et puis surtout, et c'est ce qu'on faisait déjà hein, et qu'on a fait, et je vous montrerai les résultats tout à l'heure, c'est le suivi après la réhabilitation. Parce que soigner des animaux, c'est bien, mais savoir ce qu'ils deviennent c'est mieux. Savoir si ça a un sens ou non de les réhabiliter. Et donc, ce qui a du sens aussi, c'est de faire le suivi des populations auxquelles appartiennent ces animaux-là. Et puis aussi, toute une réflexion sur cette problématique de, de, de soins et de réintroduction dans le milieu naturel, hein, puisque dans le, pour ce qui est des phoques, on sait que ce n'est pas ça qui fait que la population a une dynamique croissante aujourd'hui. Et savoir est-ce que c'est judicieux ou pas de le faire. En même temps, il faut que faire de ces animaux qui sont en souffrance. Il y a la souffrance animale, il y a le danger sanitaire. Alors, c'est des espaces protégés. Pour l'instant, l'État n'a pas décidé que chaque animal qui était retrouvé en difficulté et malade devait être récupéré et euh, euthanasié proprement. Ça peut être une décision de l'État. Hein, voilà, Ce n'est pas à nous de la prendre. Donc, on continue à le faire, mais tout en se posant des questions sur la, le côté judicieux ou non de la chose. En même temps, euh, veille sanitaire, ça amène des choses intéressantes. Avec, et c'est en lien, une mission d'expertise auprès des autorités, que ce soit le ministère ou les autorités locales sanitaires, par rapport à, à cette problématique d'animaux en détresse, malades et euh, risques sanitaires. Et puis, il y a quand même un rôle d'éducation et de sensibilisation au travers de ces espèces emblématiques, et qui sont des espèces protégées, hein. Je le rappelle encore une fois. Voilà pour les missions principales. Alors, le fait d'être associatif, aujourd'hui, euh, on peut accueillir des bénévoles et aujourd'hui, les bénévoles constituent un peu le, le noyau dur euh, qui, euh, bah, qui réalise le travail au centre de soins. Alors, pour être bénévole dans l'association, dans cette nouvelle association, il faut être adhérent d'une des trois associations pour pouvoir euh, venir et être couvert en termes d'assurance, à la fois couvert par les assurances de l'association dont on est adhérent, mais couvert aussi par l'assurance Centre de soins et de conservation de la faune aquatique. Voilà. Alors, assez rapidement, quelles sont les étapes au centre de soins À partir du moment où un animal a été euh, découvert en difficulté, qu'on nous l'a signalé, parfois les pompiers les récupèrent en attendant qu'on vienne les récupérer. Quand ils arrivent <coughs> au centre de soins, il y a tout un bilan qui est fait bilan médical, on examine l'animal sur toutes les coutures. Et puis, la première chose qu'on fait, c'est une réhydratation, euh, tout simplement parce que les animaux euh, sont amaigris, Donc, euh, en général, ils n'ont pas mangé depuis plusieurs jours ou très peu. Et donc, euh, lorsqu'on est euh, sous alimenté, on est également déshydraté. Euh, ensuite, euh, bien que le problème de l'animal, de ces animaux, est un problème alimentaire, euh, ce n'est pas pour ça qu'ils vont s'alimenter euh, par eux-mêmes. Hein, C'est des animaux sauvages qui se retrouvent dans des box, au milieu d'humains, qui euh, voilà, refusent de s'alimenter. Donc, les premiers temps, on va les gaver avec cette espèce d'engin de, de torture, là, qui est une espèce de grosse seringue, dans laquelle on, on met de la bouillie de poisson. On commence avec de la bouillie et pas avec du poisson entier, parce que l'expérience montre que des animaux qui ne sont pas alimentés pendant longtemps, ben, passer tout de suite à de la nourriture solide, ça peut entraîner des problèmes digestifs bien que des fois, et en plus, des fois, leur problème, à la base, il est également euh, digestif. On, je vous listerai tout à l'heure les pathologies. Donc ça, alors ça, c'est tous les jours, plusieurs fois par jour, euh, jusqu'à trois fois par jour. Et puis, euh, souvent, il y a aussi euh, des pathologies associées, autres, donc il faut les manipuler. Vous voyez, les, on a des gros gants euh, pour se protéger parce que la morsure est terrible, même si c'est de, de jeunes phoques qui ont une belle dentition et même s'ils font que 12 ou 13 kilos au départ, ils sont capables de vous broyer un doigt ou de le couper. même. Alors, quand ça va mieux, l'animal enfin accepte de s'alimenter seul. Alors là, c'est intéressant parce qu'il euh, y a moins de manipulation, sauf s'il y a encore des quelques soins à faire. Mais c'est surtout que la prise de, de, de poids, la prise pondérale, est plus importante hein, puisque euh, en bouillie, on va donner 1,5 kg maximum par jour. Alors que dès qu'il commence à manger du poisson seul, on peut augmenter les rations à 2 kg. Enfin, dernière étape, c'est lorsque l'animal n'a plus de pathologie, qu'il mange seul, qu'il fait au moins 20 kg. À ce moment-là, il est bagué avec une bague orange où il y a un numéro et puis euh, contacté au Sanopolis. Donc ça, c'est une pièce d'identité de l'animal, qui normalement il la garde à vie. Et puis, on décolore le poil. Alors, à, précédemment, on, on collait des plaques de couleur sur le poil de la tête. On a mis des petits chapeaux numérotés également. Et puis, finalement, la décoloration, c'est ce qu'il y a de plus visible. Alors, on utilise un produit qu'utilisent les coiffeurs. Il y a deux produits et ça décolore bien le poil. Ça n'attaque pas les... le poil. Ça re... voilà. À la mue prochaine de l'animal, lorsqu'il renouvelle ses poils, ça disparaît. Mais ça permet, si l'animal est dans l'eau, qu'il soit plus facilement observable que juste avec la bague, même si la bague sert aussi. Vous verrez quelques exemples tout à l'heure. Donc ça c'est l'étape avant de passer en bassin et avant de passer en bassin, ce qu'on fait également, c'est une prise de sang pour alimenter une banque d'échantillons euh, qui sert à plein de choses. Je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure. Donc il y a deux façons de faire la prise de sang, soit au niveau de la patte arrière, entre euh, au niveau des doigts, donc c'est la veine interdigitale, ou alors euh, avec une aiguille spinale sur la veine extradurale. Donc là c'est un peu plus délicat parce qu'il faut une longue aiguille et puis passer entre deux vertèbres pour aller chercher la veine extradurale. Mais ça marche très bien. Ensuite, donc, ils passent en bassin et la partie bassin, c'est le moment où ils vont recevoir une plus grosse ration, 3 kg par jour. C'est là qu'ils vont prendre le plus de poids. donc C'est la phase de grossissement avant de le relâcher. Et puis, c'est une phase aussi où ils vont pouvoir un peu se socialiser, hein, retrouver un peu d'agressivité. Euh, Puisqu'au départ, ils sont que dans des boxes isolés, même si euh, j'imagine bien que les animaux se sentent entre eux. mais Il n'y a pas de contact physique. Et la dernière étape, bien sûr, c'est le relâcher. Alors, on ne fait pas que soigner les animaux. Hein. Au niveau de, du centre de soins, euh, au niveau des installations de ce qu'on appelle la clinique des phoques, il y a de l'information sur l'activité du centre, des nouvelles aussi, sur, euh, il y a des pensionnaires, il n'y en a pas. Et il y a également euh, des informations dans le circuit de visite d'Océanopolis. Et puis, euh, au moment des relâchés, euh, certaines classes de la ville de Brest qui reçoivent des subventions, peuvent venir en atelier euh, éducatif, euh, un atelier qui s'appelle la vie du phoque gris en Iroise, et donc le matin, ils sont en atelier et puis l'après-midi, ils assistent à la réhabilitation d'un animal ou de deux. Ça dépend des périodes. Donc, il y a tout un, un travail aussi éducatif associé à cette activité centre de soins. Je vous ai mis ici les, les bilans de, de toutes les saisons cliniques depuis le début. Hein, ça commence en 89, la saison 88-89. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a euh, pris en charge près de 600 animaux, exactement 599. Il en manquait un pour faire 600 cette année. Euh, à 80, plus de 95%, il s'agit de phoques gris. Si on moyenne, euh, ça fait un peu plus d'une vingtaine d'individus par an, et on arrive à, euh, ça c'est en tenant compte de, du bilan complet depuis le début, à, euh, on a réhabilité 82, plus de 82% des animaux. Donc la politique de soins sur les phoques, ça marche bien. Euh, le taux de succès est bien meilleur qu'avec les oiseaux marins, hein, qui sont beaucoup plus fragiles de ce niveau-là. Alors, par contre, vous remarquerez que c'est très irrégulier. Il y a des saisons très contrastées. La dernière est une petite saison, puisqu'on a récupéré 14 individus. Et lorsqu'on regarde ces pics, je n'ai pas fait une étude statistique poussée, mais à chaque fois qu'on a un pic, ça correspond à des années où il y a eu de fortes tempêtes entre le mois de novembre et février. Parce que c'est la période où les phoques sont post-sevrés. Et que euh, s'il y a des grosses dépressions, ça engendre des difficultés. Donc, c'est vraiment très lié à la météo. On voit les années 2014, où il y a eu des gros coups de vent, ou l'année 2000, quand il y a eu les Rika, euh, Voilà. Euh, donc, il y a vraiment un facteur météo très important. Alors, les pathologies, euh, alors, elles ont été mises par ordre d'importance. Hein, ça avait fait l'objet d'une thèse vétérinaire euh, de Maison Alfort. Donc, les principales pathologies, enfin, celles qui arrivent en tête, c'est les pathologies respiratoires. Donc, on repère ça comment Alors, Tout simplement parce que les animaux ont des respirations difficiles, roc. parfois ils toussent, il euh, y a du jetage. Donc là, c'est quand l'infection est quand même un peu poussée. Hein. Voilà, ils évacuent du liquide. Voilà. Et puis parfois, même en toussant, en crachant, ils évacuent des parasites puisqu'il y a des parasites, hein, euh, des vers qui peuvent euh, affecter les, les, les voies respiratoires. Hein. Et donc, ça, ça fait des inflammations et puis ça, ça rend difficile la respiration. Donc, ça se soigne assez bien aujourd'hui avec le recul, avec l'expérience par antibiothérapie pour tout ce qui concerne les infections classiques et associé à un traitement antiparasitaire lorsqu'il y a des euh, parasites respiratoires avérés. Ce qui arrive en deuxième, ce sont les pathologies digestives. Alors, ça va se manifester bien souvent par des diarrhées, des sels molles, des vomissements. Mais parfois, il y a également des animaux qui sont constipés. Et euh, la plupart, pas tous, mais euh, il y a des niveaux de, para de parasites qui diffèrent d'un animal à l'autre. Certains sont extrêmement parasités. Euh, et Le problème principal digestif est lié aux parasites. Donc, euh, pour le reste, c'est essentiellement, là aussi, de l'antibiothérapie, voire des pansements gastriques. Et puis, de toute façon, systématiquement, les animaux reçoivent un antiparasitaire. Euh, voilà. Et puis on euh, n'en a pas eu cette année, tellement, mais euh, certaines années on a beaucoup de, de problèmes au niveau des yeux. Donc avec des, parfois des yeux crevés, euh, très infectés, euh, des conjonctivites, des abcès. Malheureusement, dans beaucoup de cas, ça se traduit par la perte d'un œil, mais ce n'est pas dramatique pour le phoque. Hein. Les, les phoques euh, chassent et se repèrent dans l'eau euh, et repèrent leur proie, surtout grâce aux vibris, hein, les moustaches, là, qui sont extrêmement sensibles. Puisqu'un phoque, ça plonge, hein, et les phoques gris plongent jusqu'à plus de 200 mètres pour s'alimenter. Donc ce n'est pas la vision qui sert. Donc ce n'est pas dramatique en soi. Ensuite, on a un peu de bobologie, hein, euh, des, des, des inflammations au niveau des lèvres, des gencives, des choses comme ça. Ça, soigne, ça se soigne assez bien. Ah oui, je n'ai pas parlé des blessures. Et surtout, cette année, ça a été une année où on a récupéré pas mal de phoques avec de... Très graves entailles, très profondes, parfois plusieurs entailles. Alors des fois, ça a l'air d'être lié à des coups d'hélice. Donc on imagine un animal faible qui a du mal à se déplacer et puis qui se fait prendre par un bateau qui avance vite. Parfois, ce sont des plaies plus lacérées qui font penser à des agressions. Alors ça peut être le cas au moment de l'échouage par des chiens. Mais ça peut être le fait de congénères aussi, hein, de phoques gris adultes qui s'attaquent aux jeunes. On a eu d'ailleurs cette année un animal qu'on a réhabilité, qu'on a retrouvé échoué, mort, et euh, à l'autopsie et, au, et aux plaies recensées, euh, c'était le fait d'un adulte. Et puis, on a euh, là, cette année, non, mais on a des fois euh, des animaux qui arrivent avec des fractures, Alors souvent des fractures euh, des mâchoires inférieures. Alors ça se soigne très bien tout seul. Il euh, ne faut rien faire de particulier. Quand ça touche la colonne vertébrale, c'est l'euthanasie. Alors, euh, mâchoire, ça peut être l'euthanasie lorsqu'on a, on a récupéré une année un animal qui avait, euh, il lui manquait la moitié des mâchoires inférieures. Donc, euh, là, il n'y a pas d'autre choix que l'euthanasie. Et puis, on en voit de moins en moins, c'est peut-être lié aussi euh, à la politique de surveillance maritime hein, sur le dégazage sauvage euh, d'animaux mazoutés. Mais euh, lorsqu'il y a eu l'ERICA, on a récupéré évidemment plus d'animaux mazoutés qu'habituellement. Qu Alors, euh, juste un, deux, trois mots sur comment on fait pour les oiseaux mazoutés, Alors, pour les phoques mazoutés, justement, et contrairement aux oiseaux, ça se nettoie facilement et c'est moins compliqué que pour les oiseaux. Alors Pourquoi d'abord Parce que les oiseaux se protègent essentiellement avec leurs plumes et dès que les plumes sont engluées, ben, ils, ils ont du mal à réguler leur température. D'autre part, les oiseaux nettoient leur plumage. C'est pareil pour les loutres qui nettoient leur pelage en se léchant comme des chats et donc les oiseaux nettoient leur plumes et donc ingèrent du pétrole. Et c'est ça qui euh, finit par les tuer. Alors que les phoques ont une couche de gras, alors quand ils sont jeunes, ils l'ont moins, mais quand on les récupère au centre de soins, le fait d'être dans une température du 19, ça suffit. Et donc, il euh, n'y a pas le problème d'ingestion. Il y a quelques rares cas. Alors ça, On peut imaginer un jeune qui a faim. Il, il, ils mangent un peu tout. Certains mangent des algues, d'autres des graviers. Et donc, ça se nettoie très bien. Alors, on utilise de l'huile végétale pour diluer le pétrole donc à la brosse. Hein, c'est hop, Et ensuite, euh, ben, du mirlène ou euh, du liquide vaisselle biologique pour nettoyer. Et ça marche très, très bien. Et ce n'est pas des blagues. Hein. <rire> Et euh, je vous ai mis quelques clichés. Vous voyez ici, euh, à l'arrivée, un phoque tout noir, ça pourrait être sa couleur naturelle. Hein. Ici, le premier jour après le premier traitement, donc on voit encore qu'il y a des traces de pétrole, le lendemain et puis au bout de deux jours, il a retrouvé son pelage gris et euh, ça va très vite. Donc, ce n'est pas très, très compliqué en soi. C'est plus beaucoup de boulot, mais euh, le résultat est, est rapide à voir. Voilà pour cette parenthèse. Alors, justement, l'Erika m'amène à vous montrer à quoi peuvent servir les échantillons sanguins, puisque euh, justement, cette banque d'échantillons nous a permis, lorsque l'accident de l'Erika est arrivé, de pouvoir répondre à un appel d'offres du ministère de l'écologie de l'époque, qui avait donc des financements pour faire des études d'impact sur un tas de milieux, sur un tas d'espèces. Et donc, on a travaillé avec le groupe Mammalogique Breton, tout simplement parce qu'il y a eu une étude de phoque et l'outre, par rapport à la population côtière de l'outre d'Europe, donc on a dosé euh, ce qu'on appelle les protoporphyrines. Alors ça c'est euh, ce le précurseur de la fabrication de l'hémoglobine, donc de la fabrication des globules rouges du sang. Et euh, les Américains en Alaska, lorsqu'il y avait eu l'Exxon-Valdez, l'accident pétrolier, avaient travaillé là-dessus. Et ils ont montré que euh, lorsque les, les animaux étaient contaminés, les taux de protoporphyrine augmentaient considérablement. Donc, dans notre étude, on a fait une étude où, plutôt géographique, hein, où on avait donc les prélèvements sanguins avant l'Erica, les prélèvements sanguins des phoques qui avaient été retrouvés en Bretagne Nord, donc plutôt non touchés par l'Erica, et Bretagne Sud, plutôt touchés par l'Erica. Et puis on a fait aussi une approche temporelle, où on a comparé les échantillons sanguins avant l'Erica à ceux pendant l'Erica, donc 99-2000, et puis après. Dans les deux cas, euh, il n'y avait pas de, de résultats significatifs. Ça veut dire qu'a priori, les phoques n'avaient pas été touchés par la marée noire. Bon, c'est ce qui se, comp ça se comprend un peu, puisqu'il n'y a pas eu de, de sites majeurs phoques gris qui ont été touchés par cette marée noire. Donc, voilà un, un des usages euh, des prélèvements sanguins. Euh, autre usage, on avait, ça a fait l'objet d'une thèse vétérinaire aussi de, de Nantes cette fois-ci, où on s'est intéressé aux, aux maladies, enfin. Aux, Vecteurs, enfin, ce que pouvaient renfermer, contenir les phoques véhiculés comme pathologie. Donc on s'est intéressé à la brucellose et à la hein, puisque ce sont des maladies qui peuvent toucher l'homme. Alors la leptospirose, c'est plus connu chez les rongeurs, comme les rats, c'est connu depuis longtemps. Et puis la, la, la brucellose, ça touche plutôt euh, le gibier, les vaches, euh, etc. Eh bien, vous euh, voyez, on a fait. Euh, ça, c'est le nombre d'échantillons qui ont été testés, et puis les résultats positifs. Donc, euh, on s'est aperçu, alors, séroprévalence, ça veut dire qu'il y avait 6 plus de 6 des phoques qui euh, avaient des anticorps. Ce qu'on recherchait, c'était les anticorps contre la bruxalose. Et puis, il y avait plus de 31 presque 32 d'animaux qui avaient des anticorps contre la leptospirose. Donc, ça a notamment fait qu'on a renforcé encore plus les, les mesures de protection. Mais ce qui était plus intéressant, c'est ce qu'on appelle la séroconversion. C'est à dire qu'on a fait des prises de sang à des pas de temps réguliers parce que chez des jeunes phoques, les anticorps qu'on va retrouver dans la plupart du cas, il s'agit des anticorps que la mère a transmis par le lait maternel. La séroconversion, c'est le fait que le nombre d'anticorps continue à évoluer et notamment d'augmenter. Donc, ça veut dire que l'animal est porteur du germe et qu'il lutte contre le germe. Donc, on avait trois individus qui luttaient contre la brucellose alors c'est des porteurs sains puisqu'ils ne manifestaient aucun signe et huit individus euh, pour la leptospirose. Donc, euh, il voilà, euh, faut faire attention lorsqu'on manipule des phoques. C'est pour ça qu'on régulièrement on rappelle aux particuliers qui se baladent sur une grève, notamment la période où il y a des jeunes qui s'échouent, de surtout éviter de les manipuler. Ça peut être dangereux pour eux, mais ça peut être dangereux pour leurs chiens, hein, s'ils se baladent avec un chien, etc. Mais on sait aussi que les phoques peuvent véhiculer le et du porc, qui est une maladie qu'on va retrouver plus chez les gens qui travaillent dans les abattoirs ou les élevages de porcs, etc. Et puis, quelque chose qu'on voit de plus en plus, c'est le mycoplasme, ce qu'on appelle le sylfinger. Donc là, ça touche tout ce qui est articulaire et c'est une maladie qui était connue des chasseurs de phoques, qui dépeçaient les phoques. Et à l'époque, on n'avait pas d'antibiotiques parce qu'en plus, les mycoplasmes, c'est des bactéries qui ne répondent pas, enfin, qui ne sont pas sensibles aux antibiotiques classiques, hein, comme la pénicilline. Donc, c'est un antibiotique bien particulier. Il faut bien cibler l'antibio, Et donc, ça se traduisait chez les chasseurs de phoques qui étaient infectés ben, par des amputations. Il n'y avait pas d'autre choix. Alors aujourd'hui, on a tout un document qui est prêt euh, pour le cas où quelqu'un se ferait mordre à la clinique pour aller aux urgences ou chez le médecin en disant, attention, on peut, on est susceptible d'avoir ça et ça et ça, et donc les traitements, c'est ça et ça et ça. Parce que, Rouget-du-Port, on n'aurait jamais pu penser au euh, départ que les phoques pouvaient être euh, véhiculés. Ça, euh, ni la leptospirose, ni la brucellose. Donc, on, on pense à d'autres choses, mais pas à ça. Donc, voilà une autre étude qui a été réalisée à partir des, des échantillons sanguins qui, font, qui sont, font partie de la banque euh, du centre de soins. Ça peut servir à d'autres choses aussi. Donc là, deux autres exemples, on a avec euh, le laboratoire Biogem, hein, Jean-Luc Hume de l'UBO, qui est généticien, on a travaillé euh, les prélèvements sanguins comme d'autres prélèvements euh, récupérés sur des phoques échoués morts dans le cadre du réseau échouage, ont permis de constituer un lot d'échantillons sur le phoque gris qu'on a pu comparer euh, à des échantillons euh, du reste de l'Europe pour mener une étude génétique. Ça vient d'être publié là, début janvier sur le phoque gris en, en Europe. Et donc, globalement, hein, sans rentrer dans le détail, on montre que le phoque gris en Bretagne est, est très proche des phoques qu'on retrouve dans les colonies britanniques. Hein. C'est à l'image des échanges qu'on va voir tout à l'heure. Donc, il y a une certaine homogénéité. On sait qu'il y a une, une séparation. On retrouve quelques allèles euh, qu'on retrouve uniquement chez les phoques gris de la Baltique, puisqu'à une époque, les, les populations se sont séparées. Et donc, ça remonte à peu près à 8000 ans. Donc, Le phoque était présent en Bretagne bien avant ce que je vous disais tout à l'heure. Autre étude qui a été faite avec un autre laboratoire de l'université, avec le LUBEM, où, à partir des prélèvements sanguins de phoques, ils ont réussi à isoler des cellules et les mettre en culture. Alors, pourquoi ça euh, Parce qu'il euh, y a beaucoup de travaux euh, qui... Enfin, on essaye de faire des travaux sur l'impact des, des polluants, des contaminants sur les mammifères marins. On sait que certains... Euh, enfin, quand on fait des analyses, on recherche des contaminants notamment les PCB, par exemple, chez les dauphins ou chez les phoques, on sait qu'ils sont très chargés en contaminants, mais on a du mal à envisager, extrapoler les, les impacts que ça peut avoir sur du long terme. Alors, ça ne crée pas de mortalité directe, mais on sait que ça peut être néfaste en termes de fertilité, néfaste en termes de résistance, donc d'immunologie. Mais on ne sait pas le montrer, on ne peut pas le montrer, on a affaire à des espèces protégées. On, on le fait sur des rats de laboratoire ou des choses comme ça. Et on ne va pas s'amuser à prendre des phoques et puis leur injecter des doses de plus en plus élevées jusqu'à ce qu'il y ait 50% du lot qui soit mort et puis 100% de montagne. Donc l'idée des, des chercheurs qui travaillent sur les contaminants, c'est de travailler à partir de cellules, cellules souches ou des cellules de tissu qu'on arrive à multiplier. Et puis de travailler sur ces cellules. Donc, on a réussi sur du dauphin et on a réussi sur, les foques, sur quelques échantillons de foguerie du centre de soins. Donc, avec l'idée après de travailler sur l'impact des contaminants sur les cellules en extrapolant cet impact au niveau des tissus, puis de l'organisme. Donc voilà, on sait que ça marche. Pour l'instant, on n'est pas passé au stade où on fait de la culture et puis on teste les contaminants, mais ça peut intéresser certaines équipes. Donc, autre exemple de l'usage des prélèvements sanguins. Et là, dans le cadre de la toute nouvelle association, hein, Centre de soins et de conservation, avec FONVET, hein, c'est un cabinet vétérinaire où il y a notre vétérinaire référent, Romain Potier, qui vient pour les animaux, les mammifères marins captifs et puis les manchots, mais également pour le centre de soins. On a un projet euh, de faire euh, un, un protocole, de la mise en place d'un protocole par euh, radiographie des animaux, de manière à faire euh, deux choses. Déjà, avoir un bilan un peu plus poussé, euh, on a fait des essais la, la, la saison dernière. mais On a pu, comme ça, euh, détecter un animal qu'on s'évertuait à soigner et qui ne se portait pas mieux et qui avait euh, un hameçon dans l'estomac. Donc euh, Il était condamné de toute façon. Donc, on aurait pu tout de suite euh, abréger ses souffrances. Ou un animal qui avait une torsion euh, de l'intestin euh, qui aurait pu être détecté euh, par radiographie. Euh, ça aurait évité de le tenir pendant plusieurs jours euh, pour rien. Et puis, l'autre idée, c'est dans le cadre d'une thèse vétérinaire, c'est de travailler sur la flore bactérienne des voies respiratoires, à la fois les, la flore normale et puis la flore pathogène. Donc, en faisant des, des lavages broncho-alvéolaires, L'animal, bien sûr, est sous des sédations. Ce n'est pas nocif pour lui. Donc, pour l'instant, on est à la phase de recherche de financement pour mettre en place ce nouveau protocole. Donc, voilà, ça, c'est la, la suite des travaux. Alors, on en arrive à que deviennent les phoques qui sont soignés. Là. Tout s'est bien passé. On les a soignés. Ils sont relâchés. Donc, je vous ai euh, fait une petite carte. Donc voilà les petits chapeaux dont je parlais tout à l'heure. Alors, des fois, euh, alors comment on obtient les données ben C'est parce qu'il euh, y a euh, le programme Observant la mer, donc qui permet à euh, tout à chacun qui observe des mammifères marins de nous, de nous les signaler. Et parfois, on observe des phoques à une époque avec des chapeaux, aujourd'hui avec des, des poils décolorés, avec des numéros inscrits. Et puis, parfois, on, on voit la bague, euh, on arrive à la lire, prendre une photo. Donc, il y a ce réseau, puis il y a le réseau échouage national aussi, où il y a pas mal de correspondants. Et puis, outre-manche, il y a pas mal d'associations, de structures qui travaillent également sur les phoques et les mammifères marins, qui peuvent nous renvoyer leurs infos. Donc on a 15 de retour sur la plupart des... Ce qui est énorme, hein, puisqu'on avait fait une espèce marine qui se déplace beaucoup. Hein, dans les programmes de marquage euh, au temps tropical, lorsqu'ils atteignent 15-16 ils sont enchantés de taux de recapture des animaux bagués. Donc évidemment... Là où on observe le plus d'animaux qui sont issus du centre de soins, c'est autour de la Bretagne. Alors, tout ce que je vous dis, c'est entre quelques semaines et jusqu'à six mois, rarement au-delà, mais des fois, au bout de plusieurs années quand même. Donc, l'essentiel, quand même, se passe ici, autour de la Bretagne, autour des îles anglo-normandes et puis aussi beaucoup autour de la Cornouaille et du Pays de Galles. Et puis, les points bleus, c'est des cas isolés. Donc c'est quand même extrêmement intéressant, vous avez ici par exemple un phoque qui a été observé, on voit bien son numéro hein, sur le dos, c'est pour ça que c'est pratique par rapport à la bague, on ne voit pas là, la bague. Ça c'est dans la rivière d'Exeter. Euh, voilà. Celui-là, il a été vu dans le, le Kent, ici. Là. Euh, ici vous avez un phoque qui a été vu alors, euh, sur l'île de Scomer. c'est au large de la, du Pays de Galles. Et puis là, c'est plusieurs années, c'est une femelle euh, qui est adulte, qui est avec son jeune, son blanchon, donc euh, voilà, euh, continue à le vivre, vraiment sa vie de phoque, qui a été vue au Saltis, en Irlande. Donc, euh, voilà, ça marche. Et on a, on a du retour, et c'est extrêmement intéressant de savoir que les animaux qui sont soignés, s'en euh, sortent après. Quoi. Alors parfois, évidemment, on en récupère qui sont euh, morts euh, parce qu'il y a eu capture accidentelle ou parce qu'ils sont retombés malades, mais finalement, c'est marginal par rapport à au nombre d'animaux qui ont été réhabilités. Alors en 1997, on avait également, euh, suite au premier retour, hein, euh, et, et notamment euh, de Cornouailles, euh, équipé quatre phoques de balise argos À l'époque, on avait utilisé le système Argos et on les a réhabilités. Et sur quatre, il bah, y en a trois euh, qui ont traversé la Manche, voire un la mer celtique et qui s'est installé en Irlande. Alors ça, c'est le trajet le plus étonnant, puisque c'est un animal qui avait été récupéré à l'état de Blanchon euh, côté de Molenne, qui était né à Molenne, donc on s'attendait à ce que celui-là, puisqu'on parle de philopatrie chez les phoques, c'est-à-dire que les, la philopatrie, c'est le fait qu'on a tendance à retourner sur son lieu de naissance. Ce n'est pas pour ça qu'on s'y installe définitivement, sinon il n'y aurait jamais eu le retour des phoques en Bretagne, hein, puisque euh, la colonie s'est reformée notamment par les apports des, des îles britanniques, des grosses colonies britanniques. Donc celui-là né à Molenne, donc a priori, à part l'archipel de Molenne, il ne connaissait rien eh ben, il a traversé, il ne s'est même pas arrêté au et, et il s'est installé dans une colonie et il a été revu des mois et des années après, euh, dans cette colonie, en Irlande. Et quand même, sur quatre, trois qui traversent, bon, un qui est revenu, l'autre qui est resté, on ne sait pas, après tout, puisque au bout d'un moment, la balise ne fonctionne plus et donc on ne sait pas ce qu'il en est. Voilà, donc ça, ça corrobore les, les retours d'informations qu'on avait eus et qu'on continue d'avoir aujourd'hui. Alors, on ne récupère pas que du phoque gris, hein, je vous ai dit que c'était 95, un peu plus de 95%. On a aussi des espèces exotiques. Alors, les espèces exotiques, bah, c'est des phoques arctiques. Hein. Donc, on a récupéré juste 11 capuchons, 3 annelés, un phoque du Groenland et un phoque barbu. Euh, dans le cadre des capuchons, ce qui était intéressant, c'est qu'il euh, y a eu un phénomène euh, type in dit invasif. Hein, pourquoi bah Parce qu'on euh, en a récupéré cette année-là euh, jusqu'à 7. Et il euh, y avait le même phénomène ailleurs en Europe, mais pas qu'en Europe. Il y avait également le même phénomène euh, de l'autre côté de l'Atlantique, hein, puisqu'il y a des phoques à capuchons qui ont été récupérés à, à Porto Rico, euh, à Saint-Barthélemy, aux Antilles-Françaises. Donc, ils sont, ils sont descendus assez sud, en Floride aussi, euh, alors, on ne sait pas à quoi c'est dû, mais on imagine que c'est lié au fait que c'est des années où la reproduction a bien marché. Il y a eu plein de jeunes euh, qui ont été euh, amenés jusqu'au bout et sevrés, et qu'au gré de leur déplacement, bah, quand il y a beaucoup de naissances, la probabilité qu'ils errent en dehors de leur habitat est plus grande. Après, ça peut être lié à d'autres facteurs environnementaux, mais on n'a pas la réponse. Toujours est-il qu'en euh, 2002, donc un an après ce phénomène-là, il y a eu une ici au morbidivirus hein, qui a euh, atteint les, les phoques vaumarins en mer du Nord. Donc, il y a eu jusqu'à 20 000 carcasses de recensés. Hein. Et euh, il y avait eu la même chose déjà en 88. Et en 87, il y avait un, eu un phénomène invasif, mais cette fois-ci avec des phoques du Groenland, une autre espèce. Et à l'époque, euh, on avait montré que c'est les phoques du Groenland qui sont porteurs sains du morbillivirus, qui, en descendant plus sud, ont côtoyé des phoques gris et surtout du veau marin, et les ont infestés comme ça. Et donc là, on s'est dit, oh là, mais 2001, 2002, hop, les phoques à capuchons, sans doute, ont fait la même chose. Donc, il euh, y a eu des programmes qui se sont montés au niveau européen, au niveau américain, euh, et nous, on a travaillé avec les gens de Porto Rico. Et donc, on a envoyé nos prélèvements sanguins de phoques à capuchons. Et euh, finalement, tous les résultats ont montré que... Euh, bah non, ce pas les capuchons qui étaient porteurs euh, de ce virus-là et qui l'avaient transmis euh, aux phoques marins. Donc, encore un usage intéressant euh, d'avoir des prélèvements sanguins, quelle que soit l'espèce. Alors, un cas euh, plus anecdotique, mais qui est intéressant, c'est pour ça que je l'ai mis un cas d'école c'est un phoque annelé qui avait été récupéré euh, fin d'été 1995 au Conquet qu'on a soigné et puis qu'on a réhabilité. Alors, euh, on partait du principe que les phoques arctiques, s'ils sont arrivés jusqu'ici, sont capables de retourner chez eux. Euh, ce qui n'est pas le cas d'autres de, de, centres de soins, notamment un centre de soins aux Pays-Bas, là, Peter Buren, où, euh, quand ils récupère des phoques arctiques, ils euh, louent des avions ou s'arrangent ba... enfin, avec la Marine nationale, enfin, des bateaux qui partent vers l'Arctique pour les relâcher là-bas. Alors bon, nous, on était sûrs de notre coup, on s'est dit, euh, ils sont arrivés là, ils peuvent repartir. Bon, Ça a mal commencé, puisque euh, la fois après le relâcher, il a été vu en Gironde. Donc on s'est dit, ah, il part vers le sud, c'est mal barré. Après, il est remonté quand même, et on, il a été revu à Douarnenez, c'est cette photo-là, il était sur une plate. Et puis ensuite, plus de nouvelles, jusqu'en mai 96, où là, on reçoit un coup de fil de l'Institut des pêches islandais, qui nous appelle pour nous dire, ben, on a récupéré, il euh, y a des pêcheurs qui pêchent le requin du Groenland, c'est ces grosses bêtes-là, et en étrippant leur bête, qui y avait un phoque dedans, on le voit là. Et puis il avait une bague avec marqué euh, Contact Océanopolis. Donc notre phoque, il a pu. Alors là, je ne sais pas s'il est passé par là, hein, réellement. J'ai fait le tracé comme ça. Mais en tout cas, il a été retrouvé Nor-Islande. Ce qui montre que l'animal est capable de retourner euh, sur son lieu de naissance, ou en tout cas dans son habitat euh, naturel. Et euh, ce qui est quand même incroyable dans cette histoire, c'est que. Bon, il retourne là-bas, il se fait manger par un de ses prédateurs, c'est normal, mais que ce prédateur se fasse attraper par des palangriers islandais qui pêchent le requin du Groenland, c'est un peu plus de chance, et qu'on tombe sur des pêcheurs qui se disent « tiens, il y a une bague, on va faire l'effort de transmettre l'information ». Donc voilà, ça a fait l'objet d'une petite note qui a été publiée, et ça montre que voilà, ça peut marcher tout seul, il n'y a pas besoin de les envoyer en avion jusqu'en Arctique. Alors à présent, je vais vous parler un petit peu des travaux de suivi des populations, puisque c'est un des objectifs aussi de l'association. Alors c'est quelque chose qu'on faisait déjà sur les mammifères marins, sur le flot gris, puisqu'on peut pas déconnecter. Voilà, on travaille sur des animaux qu'on soigne, qui appartiennent à la faune sauvage, qui sont dans un habitat sauvage naturel, sans comprendre ce qui se passe dans leur population. Alors ah, juste un peu plus tard que le voyez, c 95, que le début du centre de soins, euh, les premiers travaux de recensement et de suivi des mammifères marins ont commencé euh, en Iroise et notamment dans l'archipel de Molène. D'abord sur le phoque, où euh, bah, chaque mois, au moment où le coefficient de marée est le plus fort, euh, on fait le tour des, euh, on faisait le tour des, des sites, ce qu'on appelle les reposoirs, des, donc les îlots, les récifs où les phoques viennent se mettre au repos, euh, se mettre au sec pour se reposer. Alors Pour ça, au départ, on a travaillé avec la réserve naturelle de l'Iroise pour la partie nord et puis, au euh, Sanopolis, recenser la partie sud. Il y avait également des sessions de photo-identification. Hein, on faisait le portrait des phoques, donc il faut faire profil droit, profil gauche, euh, pied de face, pour alimenter un catalogue. Le but, là-dedans, c'est de pouvoir euh, avoir des moyennes mensuelles, annuelles, euh, de la présence de phoques et voir quelle est l'évolution dans, dans le temps et puis quels sont les reposoirs qu'ils utilisent, quelle est la fidélité à ces reposoirs. Alors, le parc marin est arrivé, il a été créé en 2007, donc euh, on a transmis le flambeau au parc marin, c'est-à-dire qu'on a formé les, les agents du parc à faire les recensements, on leur a transmis la base de données qu'on partage aujourd'hui. Et euh, maintenant ils font le nord et le sud puisqu'ils sont également gestionnaires maintenant de la réserve naturelle. Et voilà ce que ça donne lorsqu'on cumule les données. On voit bien que la population de phoques gris a une dynamique croissante. En gros, c'est à peu près 7% par an. Donc là, c'est les moyennes annuelles. Euh, alors vous voyez, ça va jusqu'à à peu près 150 phoques. Mais il y a de fortes variations saisonnières. En période de, de, la période où les phoques gris sont en mue, c'est-à-dire entre janvier et mars-avril, c'est là où ils sont le plus nombreux dans l'archipel de Molène. Et cet hiver, ils étaient jusqu'à un peu plus de 200 à cette période-là. Mais après, ça chute l'été. Et donc, c'est pour ça qu'on arrive à des moyennes qui sont en dessous de ce chiffre-là. Mais bon, ce qui est important, c'est de voir l'évolution dans le temps. On a également sur ces phoques gris de l'archipel euh, mené des opérations où en 2002 en collaboration avec l'université de la Rochelle et puis plein de partenaires hein, vous voyez euh, réserve naturelle office national de la chasse et de la faune sauvage équipé des phoques de balises argos. Et donc là c'est pareil vous voyez on retrouve à peu près euh, les sites euh, hormis euh, l'Irlande on retrouve les mêmes sites. Alors Argos euh, c'était bien. L'inconvénient d'Argos c'est que c'est pas très précis. Euh, c'est pour ça qu'on a des animaux qui sont hop, là, ici, en plein dans les terres. Euh, Ce n'est pas très précis, c'est très cher parce que euh, le principe d'Argos, c'est que la balise, c'est les satellites d'Argos qui repèrent la balise et donc la localisent. Et ensuite, les données sont transférées vers le, les satellites d'Argos qui les rediffusent aux stations de réception, hein, notamment l'Agnon et le traitement à Toulouse. Donc c'est cher, l'abonnement. Et puis, euh, du coup, avec le développement de la téléphonie euh, mobile, le hein, téléphone portable, le réseau GSM, euh, donc ça, c'est des... le développement du GPS. Donc, c'est une nouvelle génération de balises qui se positionnent elles-mêmes via le réseau GPS, donc c'est beaucoup plus précis, et qui diffusent les données via le réseau GSM, téléphonie mobile. Ce qui coûte moins cher, c'est un abonnement comme pour un téléphone portable, et non pas un abonnement pour euh, s'abonner à un satellite. Bon, dans les deux cas, on a travaillé avec les écossais du, de saint andrews hein, le SMRU qui est le plus gros labo euh, qui travaille sur les magnifiaires marins. C'est eux qui conçoivent euh, ces balises-là. Et donc, euh, on a utilisé après le système Argos. Donc, En tout, euh, plus d'une vingtaine de phoques ont été équipés. Et donc, on retrouve encore ces échanges, mais là, on a également l'Irlande et puis un individu qui allait jusqu'en Écosse, jusqu'à l'île de Skye. Il devait aimer le whisky, je ne sais pas. Toujours est-il que sur la vingtaine d'individus, il y en a quand même neuf qui se sont déplacés outre Manche. Donc, ça montre l'importance des échanges avec les, les colonies de l'autre côté de la Manche et de la mer celtique. Ceci dit, sur le temps total passé, les phoques équipés quand même ont séjourné 65 sur la durée du suivi. Hein environ 65 de leur temps en Iroise. Donc la mer d'Iroise, pour ces feux-là, est quand même importante. Alors Sur ces balises, il n'y a pas qu'un système de positionnement. On a également des détecteurs de pression, ce qui permet d'estimer la profondeur de plongée. On a des capteurs d'humidité aussi, ce qui permet d'avoir le budget d'activité des animaux, savoir est ce qu'ils sont au repos est ce qu'ils sont au sec. Donc, c'est résumé ici. Lorsque vous avez du jaune, c'est que l'animal se repose. Le bleu, c'est que l'animal se repose, mais dans l'eau. Enfin, il est à petite profondeur, il est dans, en train de faire le bouchon. Et puis en vert, c'est la partie du temps où il est plutôt au repos, au sec. Et on a pu estimer que majoritairement, les phoques étaient plutôt des chasseurs nocturnes. C'est là où ils sont le plus actifs et qui plongent le plus. Donc, vous voyez, la vision ne sert pas à grand-chose à ce moment-là non plus. Et euh, grâce justement au profil de plongée, on a pu recenser les zones où c'était des plongées alimentaires. Et on voit bien, euh, tout ce qui est en rouge, c'est les zones où ils passent le plus de temps à plonger pour s'alimenter. Donc on voit que la mer viroise est quand même importante pour eux en termes d'alimentation. Même si au cours de leur déplacement, euh, quand ils traversent la Manche ou la mer Celtique, ils plongent également et ils s'alimentent. Hein. D'ailleurs, si je reviens en arrière. Euh, les comportements alimentaires sont assez différents. Lorsqu'ils sont en Iroise, ils plongent à 80, 100 mètres, 150 mètres. Euh, les animaux qui sont partis ici, là, que ce soit en Écosse ou dans cette partie là de l'Irlande, la partie ouest, ils, vont, euh, ils se déplacent plus au large, ils vont jusqu'au talus continental et plongent à plus de 200 mètres. Euh, alors, Est-ce que c'est parce que les, les, la population est plus nombreuse que la compétition aux zones côtières est plus forte qu'ils sont obligés d'aller chercher des ressources plus loin on ne sait pas. En tout cas, le même individu n'a pas le même comportement de plongée d'alimentation, de, de chasse alimentaire, en tout cas, que lorsqu'il est en iroise. Ce qui m'amène à vous parler du régime alimentaire, puisque on entend toujours dire que les phoques consomment beaucoup de poissons qu'ils s'attaquent aux espèces nobles et que si certaines ressources se raréfient, c'est à cause de la population de phoques qui augmente. Donc, depuis longtemps, les premiers travaux, c'est cela. Ça a été fait au début des années 2000. On a travaillé sur le régime alimentaire du phoque gris. Alors, comment on fait euh, on, travaille dans, on a plusieurs façons de travailler. On travaille d'abord avec les contenus stomacaux. Lorsqu'on a des phoques qui s'échouent morts, on récupère l'estomac et ce qu'il y a dedans. Et puis, on collecte aussi, euh, sur les reposoirs en iroise on collecte les fesses, les crottes. Et là-dedans, dans les deux cas, on va rechercher, pour ce qui est des poissons, les, les otolithes. Alors, les otolithes, ce sont des pièces calcifiées de l'oreille interne. Et euh, ces autolites sont très précieux parce que euh, chaque, autolite, enfin, chaque espèce a, son, a sa propre forme d'autolite. L'autolite d'un euh, bar, ce n'est pas l'autolite d'un congre, ce n'est pas l'autolite d'une sardine, ce n'est pas celui d'une vieille, etc. D'autre part, ce qui est intéressant, c'est que euh, la taille de l'autolite est proportionnelle à la taille du poisson. Donc, lorsqu'on mesure l'autolite euh, ingéré, qu'on retrouve dans l'estomac les, dans ou dans les, les, les crottes du phoque, on sait quel de quelle espèce il s'agit, mais on sait quelle était la taille de la proie, quelle était la taille des proies. Et il y a une relation aussi entre la taille et la masse. Donc, on sait quelle masse avait les proies qui étaient ingérées, ce qui permet de reconstituer ce qu'on appelle la biomasse ingérée, ce qu'a mangé le phoque, ou ce qu'on mangeait les phoques, puisqu'on mélange tout. Et donc, d'une part, on s'aperçoit que le régime alimentaire est extrêmement varié, ce qui est une particularité du régime alimentaire du phoque gris en Bretagne, comparé au aux populations qui, euh, qui sont plus au nord, où en général ils mangent deux trois espèces, et surtout une espèce majoritairement, et surtout du lonçon. Ici, on n'a pas trouvé de lonçon du tout, même dans l'étude suivante. Et on s'aperçoit par contre que la biomasse qui constitue le gros de leur alimentation en masse ingérée, c'est euh, du congre et euh, la vieille commune. Donc Voilà. Donc, on s'est dit ça peut peut-être évoluer dans le temps. Donc, on continue à collecter des contenus stomacaux, on continue à collecter des fesses. Et puis, on a refait une étude plus récemment. Et là, on s'est associé de nouveau avec mon collègue, Jean-Luc Youg, du laboratoire Biogène, où on a euh, continué à travailler sur les autolithes. Mais on a utilisé aussi l'outil génétique, parce que parfois, ben, les phoques euh, n'avalent pas les têtes des poissons. Notamment les grosses pièces hein, lorsqu'ils ben, ils arrachent. Et puis, dans le contenu, on va retrouver on va retrouver des morceaux de poissons, mais on ne trouve ni tête ni autolithes. Et donc, grâce à la génétique, eh ben, un petit prélèvement de la chair euh, du poisson non identifié. Alors, des fois, on arrive à identifier parce qu'il reste encore des écailles, il reste encore de la peau, mais des fois, c'est trop dégradé. Et donc, avec l'outil génétique, on a nettement amélioré l'identification des proies. Alors ça, ça c'est la même chose que le tableau de tout à l'heure. C'est une mise en forme différemment, mais il y a aussi la fréquence en occurrence, c'est-à-dire quelles sont les espèces qu'on retrouve le plus souvent dans les contenus ou dans les crottes Alors, on retrouve encore la vieille. Le cong n'est pas juste après, mais ça, c'est le, ce le nombre de proies qu'on retrouve le plus. Mais si on fait le même calcul que le tableau tout à l'heure, c'est-à-dire en biomasse ingérée, qu'est-ce qui est le plus important Et bien là, on retrouve encore notre congre et la vieille. Donc, a priori, le régime alimentaire reste à peu près le même pour le feu gris en Bretagne. Et juste avant de finir, un autre projet euh, qui est initialement un projet océanopolis, donc l'école euh, d'ingénieurs et parc naturel marin d'Iroise, c'est l'installation d'une caméra, euh, dans la, ou de plusieurs caméras, euh, c'est ça le, le but ultime, dans l'archipel de Molen, alors des caméras euh, comme ça, des petits globes qui peuvent fonctionner euh, à 360, alimentés par un panneau solaire, toute l'électronique est dans une casse étanche en, qui est enterrée, et puis un mât avec deux, euh, deux antennes de téléphone portable pour transmettre les données. Euh, alors pourquoi ça bah D'abord, c'est pour mieux comprendre le fonctionnement euh, des phoques lorsqu'ils sont au repos, lorsqu'ils sont nus, lorsqu'ils sont en reproduction, euh, comment les femelles allaitent leurs petits, comment elles les élèvent pendant les deux, trois semaines. Euh, puis quel sont le rythme quel, à quel rythme ils utilisent les reposoirs Est-ce qu'il y a un lien avec le, la marée, avec les conditions météo euh, puis, ça permet aussi de sensibiliser le public, puisque l'idée aussi, c'est de retransmettre des images en direct dans le circuit d'Océanopolis ou via le site Internet d'Océanopolis ou du parc marin. Et puis, on se dit que ben, c'est un projet qui pourrait être repris par l'association. Euh, bien sûr, Océanopolis, est dedans. Hein. Euh, par rapport, justement, à comment se passent les naissances, est-ce qu'on observe Parce que quand le parc marin fait les recensements, ben, un, on passe à un moment donné du mois. Mais on ne sait pas ce qui se passe pendant des heures. Euh, il ne faut pas déranger les femelles quand elles allaitent leurs petits euh, Et puis on ne sait pas ce qui se passe la nuit parce qu'à terme on peut imaginer, enfin on imagine déjà avec les collègues de l'ISEN d'avoir une caméra thermique ou infrarouge pour voir euh, la nuit. Et donc euh, on peut soit enregistrer de la vidéo, soit avoir des photos comme ça qu'on reçoit toutes les cinq minutes. Donc vous avez le nom des partenaires là qui s'affiche l'ISEN, Le Sanapolis. Là, vous avez une femelle qui est dans l'eau et son petit blanchon qui est là. Donc, on a pu recenser les naissances. Bon, on n'a pas vu de naissances, alors peut être que justement, parce que les naissances se font peut être la nuit. Mais on a vu euh, des stratégies différentes euh, des femelles. Certaines sont très présentes à côté de leur petits, puis d'autres partent des heures et le petit est tout seul sur la grève. Bon, au résultat, ils sont allaités pareil hein, parce que même celle qui reste, elle n'allait pas son petit en, en permanence. Et puis, euh, certaines femelles, alors, on avait déjà observé ça, qui incitent leur jeune à aller dans l'eau, alors qu'il est encore Blanchon, pour lui donner quelques rudiments de leçons de nage, on imagine. C'est très curieux, donc elle euh, l'attire elle en, en lui présentant ses tétines, ses tétons. Donc le, le jeune arrive, et puis dès qu'il arrive, elle, elle se roule vers l'eau, et puis elle recommence jusqu'à se mettre dans l'eau, puis après elle l'appelle, ça peut durer des heures, et au bout d'un moment, le petit va dans l'eau. Donc voilà, il y, a, il y a tout un travail, on imagine qu'on euh, pourrait euh, un étudiant en, en Master 2 ou en, même en thèse, en faisant de l'éthologie, il y aurait tout un travail intéressant. Et puis pour l'analyse d'images, ben, plutôt des ingénieurs de l'ISEN, enfin bon, il y a, euh, le parc marin est très intéressé. On a des potentiels partenaires qui ont commencé à faire la même chose aussi euh, en Cornouaille, sur des colonies plus grosses. Donc pour comparer ces résultats, voilà, euh, on, on voit que bah, c'est la, la même femelle, elle est là et puis son petit est là. Ils sont plus proches de l'eau, donc on peut zoomer aussi hein, la caméra et puis euh, voilà, c'est d'autres images après une tempête, euh, souvent les... après une tempête, il y avait des gros rassemblements, donc peut-être que les phoques préfèrent être sexe, qui se comprend. Et puis on peut avoir de la vidéo aussi, Alors euh, je cherche mon curseur, hop, ça dure deux minutes mais on peut arrêter, mais bon, c'est pour vous montrer ce qu'on peut avoir comme image, donc c'est un peu accéléré, c'est un peu saccadé parce que par le réseau téléphonie, c'est pas, alors quand il y aura la... la 4G va arriver, donc ça sera encore mieux, mais vous voyez, on a quand même des images de très bonne qualité. Euh, voilà, On peut même imaginer euh, les, les collègues de Bretagne vivante, les ornithologues de Bretagne vivante ou de l'ALPO seraient intéressés par rapport aussi euh, à l'étude des colonies d'oiseaux marins qui côtoient les populations de phoques gris. <coughs> Voilà ce que ça peut donner. On peut imaginer donc avoir des images comme ça dans le circuit de visite d'Océanopolis ou sur un site internet, que ce soit le nôtre ou celui du parc marin. Ça a permis également cet hiver, je ne vous ai pas mis ça ici, mais de, de, de voir un dérangement engendré par un kayakiste. Qui, alors que c'était en pleine période de mue, où tous les phoques sont là, majorité, quand ils changent de pelage, ils sont au sec, ils ne vont pas trop en mer. C'est une période un peu de stress hormonal pour eux, et euh, le gars est arrivé, il s'est posé sur les, sur, les, sur les galets, juste devant tous les phoques. En plus, c'est de l'inconscience, parce que c'est surtout majoritairement des mâles adultes qui sont là. Et il arrive. tout le monde est passe parti à l'eau en passant à droite et à gauche du kayak. Il a eu de la chance qu'il n'y ait pas des phoques qui lui soient montés dessus. Donc on a pu avertir le parc marin en disant attention, euh, sensibiliser un peu les clubs de kayak de la région. Euh, ce n'est pas parce qu'on est silencieux que, au contraire, on surprend les animaux et ça peut être plus gênant. Enfin voilà, c'était juste un petit exemple. Et ben j'en ai terminé. En tout cas, merci de votre attention. Et puis si vous avez des questions, c'est maintenant.